Godson, Ok, J'ai accepté Jésus dans mon cœur, je l'ai gravé. La difficulté sur mon chemin, j'ai bravé. Le mensonge à la bouche est comme du peux Mais soudain, il se transforme en gravier. Ce n'est pas pour le monde que je veux rappeler. On m'ençoit du gobo, mais nos paroles glissent dans vos têtes comme de l'eau. Car sa parole, inonde notre être entier. Tu me vois en microbe, je n'ai pas de bactéries. Ma source d'énergie s'appelle la Bible, mon essence est céleste, donc pas besoin de batterie. Au lycée, j'étais pas fort en marge, il y avait toujours les moyens, mais aujourd'hui j'ai foi, qu'après Jésus, peu importe la division, hé, eh, ah, ma note quand en plus, notre vision est divine. Ah, tu la vois en plus, tu crois pas, nous recherchons la vie, car au-delà des nuages, c'est notre papa, vous avez ton cœur des désirs, hey, eh, qui ne feront que le détruit. Hey eh. si tu adonnes sans mesure, ils seront la cause de ta ruine avant de venir en crise, je pesais moins de 5 km, mais je dis face association, je fait le poids, ah ouais, je t'ai dit, je vais le poids. Yeah. Yeah.